Bonjour Olivier, merci de nous accueillir aujourd'hui. Peux-tu te présenter pour nous Oui, je m'appelle Olivier, donc j'ai 54 ans, euh, je vis à Drancy, j'ai quatre enfants, mes deux filles euh, étant à l'école à Drancy. Vous êtes rédacteur en chef chez Ravage, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce que vous faites dans votre magazine En fait, le travail de rédacteur en chef, ça consiste à organiser les pages, il y a 132 pages, il faut que je décide de ce qui va, ce qui va être dans, sur chaque page, euh, répartir donc les différents jeux, les articles, ensuite passer les commandes, les relire, gérer le planning, récupérer l'iconographie pour illustrer ces articles, envoyer ça à la personne qui me met en page pour qu'ensuite ça parte à l'imprimé, et que ce soit distribué sur tous les kiosques. Donc c'est un gros travail de management euh, et de choix de créativité et de ligne éditoriale pour décider de ce qu'il va y avoir dans chaque numéro. Euh, Ravage est un magazine qui est tiré à 18 000 exemplaires, il s'en vend grosso modo entre 9 000 et 10 000 exemplaires euh, à chaque numéro. Euh, ça sort tous les deux mois avec un numéro qui est concentré sur les jeux de société, donc ce qu'on appelle nous les jeux de plateau, et un numéro, une fois sur deux, qui est consacré aux jeux avec des figurines. Voilà, donc c'est l'une de mes activités principales. Après j'écris également pour les sites internet d'éditeurs, et je fais de la communication et du marketing pour les, pour les éditeurs de jeux de société. Est-ce que vous sauriez combien vous avez de jeux environ ici Hum, entre 1500 et 2000 à peu près, je pense, je pense. Est-ce que vous pensez qu'on peut gagner sa vie avec le jeu C'est très difficile, mais euh, oui, c'est possible. Après, il y a plein de métiers à côté, c'est-à-dire que euh, quelqu'un qui, qui fait de la mise en page, par exemple, pourrait très bien travailler pour un éditeur de jeux de société et donc gagner sa vie en faisant de la mise en page. Maintenant, si vous parlez du côté auteur de jeu, il y a très, très peu d'auteurs de jeux qui vivent vraiment grâce à leur jeu. La plupart ont des métiers à côté. Euh, il faut vraiment tomber sur le gros jeu qui va faire un carton euh, sur une très longue durée pour arriver à gagner sa vie, comme les gens qui avaient fait le Trivial Pursuit, par exemple. Peut-être ceux qui ont fait euh, des jeux comme euh, Jungle Speed. Mais même la personne qui a inventé le Monopoly, elle n'a jamais rien gagné puisqu'elle s'est fait voler son, son invention par les frères Parker. Euh, Est-ce que vous avez inventé Berlin 18 Alors, j'ai euh, travaillé pour Berlin 18. Berlin 18, c'est un jeu de rôle. Qui a été inventé par deux personnes, Nicolas Théry et Eric Bouchot. Mais la deuxième et la troisième édition, la deuxième édition, j'ai beaucoup participé à l'augmenter. Et la troisième, je l'ai fait quasiment en intégralité. Effectivement, c'est un jeu dont, dont je suis, entre guillemets, le co-auteur. Qu'est-ce qui explique pour vous le retour en force du jeu de société euh, Peut-être que les gens en ont marre de rester devant leur, leur télévision ou leur console. Euh, L'avantage du jeu de société, c'est que c'est quelque chose de convivial, intergénérationnel. On peut y jouer avec. Euh, les enfants, avec les grands-parents éventuellement, on passe un bon moment ensemble. Euh, et puis ça apporte beaucoup de choses, beaucoup plus euh, que, que certains jeux euh, vidéo, vous allez euh, apprendre euh, à respecter des règles, à réfléchir, à communiquer, à deviner, enfin, il y a tout un tas de mécaniques euh, qui font que ça fait un loisir qui est très enrichissant en même temps. Et là, on a été aussi beaucoup aidé par le, le confinement en réalité, c'est-à-dire que le covid a provoqué une forte augmentation de la vente de jeux de société et de jeux vidéo d'ailleurs. Pour vous qui êtes un critique de jeu, qu'est-ce qui fait un bon jeu Alors, c'est difficile de répondre à ça parce qu'il n'y a pas de bon jeu absolu. C'est-à-dire que beaucoup d'éditeurs passent leur vie à chercher le jeu qu'ils vont pouvoir vendre à tout le monde sur la Terre et ça n'existe pas. Et heureusement, sinon, on serait tous mariés avec la même femme, on mangerait tous la même chose. Euh, c'est ce que cherchent à faire des sociétés comme McDonald's, arriver à ce qu'on mange tous la même chose. Ce serait vraiment dommage qu on en arrive, quand on arrive là. Donc, en fait, certains jeux ont un public large, mais moi, je joue à, à des jeux que vous, vous n'aimeriez sans doute pas. Et c'est pas important. L'important, c'est que chaque jeu puisse trouver son public. À travers des tutos jeux, le SMG propose le club de jeux. Euh, Auriez-vous quelques conseils nous avions eu quelques initiatives euh, au centre social, par exemple, euh, de la Cité du Nord. On faisait des soirées d'initiation pour parents et enfants euh, par niveau de classe avec euh, l'école d'Hydro 1. On avait fait des animations également à la fête de la ville avec euh, justement le, le, le service jeunesse euh, de la ville. Le club de jeu, c'est une super idée. Euh, il faut pas voir le jeu, euh, il faut pas confondre le jeu, on va dire, par exemple, de Paris ou d'Argent, qui est quelque chose qui est plutôt négatif, avec le jeu de société qui n'a vraiment que des avantages et qui apporte beaucoup de choses aux enfants comme aux adultes. Donc, il faut multiplier les initiatives, en faire de plus en plus, et si possible, avoir une ludothèque sur Drancy, ça ce serait vraiment, pour moi, les grandes villes ont toute une ludothèque. Les folies du moment, ce sont les escape games. Que pouvez-vous nous dire de ce genre de jeu Alors, Les escape games, à l'origine, c'est un jeu sur ordinateur où on devait s'échapper d'une chambre rouge. Ensuite, ça a été adapté en vrai, c'est-à-dire qu'on avait des, des pièces entières où on doit trouver des énigmes, trouver des choses cachées, résoudre des énigmes pour passer à la pièce d'après. Il y a beaucoup de choses qui existent sur Paris. Le problème des escape games, c'est qu'ils souffrent bah, du Covid, parce que toutes les salles sont fermées, euh, donc c'est difficile, mais on peut jouer chez soi. Il y a énormément de de jeux de société qui sont sortis sur ce thème-là, comme Unlock, Exit, plein de choses qu'on peut trouver ou les éditions 404, il y a des, des petites boîtes qui permettent d'organiser une soirée par exemple, à, alors pas plus de quatre, sauf avec les enfants, ou même en jouant entre amis ou tout seul, bah, il y a tout un tas de jeux d'enquête, de, de, de euh, comment de oui d'enquête, d'investigation, de d'évasion de, qui existent et qu'on peut trouver dans, chez tous les éditeurs, chez tous les pardon, dans toutes les boutiques de jeux spécialisées. Euh, question rétro, euh, il y a des rééditions de livres qui ont été adoptés qu'est-ce que vous pouvez nous en dire Alors les livres dont vous êtes le héros, ce sont des livres dans lesquels vous allez au paragraphe numéro 1, et à la fin du paragraphe numéro 1 on va vous dire par exemple que vous êtes sur une route et ça va à droite ou à gauche, si vous allez à droite vous allez au paragraphe 23, si vous allez à gauche vous allez au paragraphe 52. Ce sont des dérivés des jeux de rôle, qui sont donc mon type de jeu préféré, Et c'est en fait, avec l'inclusion de plus en plus d'éléments de, de, narratifs, c'est-à-dire d'histoire dans les jeux de société, ben, les livres dont vous êtes le héros sont à nouveau à la mode, alors moins forts qu'à la fin des années 80, mais on trouve encore dans toutes les librairies des livres dont vous êtes le héros, euh, publiés chez Gallimard, ou alors chez les éditeurs plus spécialisés, il y a également des livres qui sortent et qui sont très sympathiques, on peut lire tout seul, tranquillement, en vivant une aventure, et ça c'est vraiment sympa, surtout en temps de confinement. Quel est pour vous votre pire souvenir dans le domaine professionnel euh, Sans doute le jour où je travaillais en boutique de jeu, je m'étais euh, foulé une cheville, j'étais dans le plâtre. J'avais traversé toute l'île de France en train et en métro avec deux béquilles pour arriver à mon boulot, pour me rendre compte qu'au final, ils avaient vendu le magasin et que je n'y travaillais plus. Et votre meilleur souvenir Il y en a plein. Franchement, je suis quelqu'un de plutôt positif, je ne regrette jamais le passé, euh, je suis toujours content de la situation actuelle. Donc à bah, chaque fois qu'il y a un magazine qui sort, par exemple, je suis vraiment content parce que c'est quelque chose qui est gratifiant. Vous avez travaillé sur quelque chose pendant trois mois, pendant quatre mois, et quand vous le voyez arriver, je pense, Mais je pense que n'importe quel même artisan euh, ébéniste, quand il voit sortir son armoire qu'il a fini, voilà, c'est comme d'avoir un enfant presque, je dirais. <rire> euh, et est-ce que vous avez des futurs projets euh, oui, j'en ai plein. Ben, Continuer à faire ce que je fais. Si possible, me rapprocher de, de, de Ludothèque ou de, de, de la municipalité pour faire un peu plus de, de choses dans le domaine du jeu, euh, au niveau associatif. Euh, et puis là, je, je suis en discussion pour travailler également avec un site internet euh, sur les jeux. Donc, euh, Il y a plein de choses à faire dans l'avenir. Merci beaucoup. Euh, Est-ce que vous auriez un dernier petit mot pour les grands anciens euh, je, euh, je dirais que pour tous les enfants, à en partir des écoles, je vois par rapport à ce qui est fait à l'école d'hydro 1 à, à Drancy, il faut un maximum faire jouer les enfants à des jeux de société et surtout jouer avec. Mettre les enfants devant une télé ou devant une console, je sais très bien que c'est facile et que ça permet d'être tranquille, mais ça apporte beaucoup moins de choses que si vous allez passer ne serait-ce qu'une demi-heure à jouer un petit jeu de société avec eux. Donc jouez et apprenez à, à vos enfants à être curieux. C'est vraiment ce qui est le plus important dans la vie. Merci beaucoup.